From the day that I saw you, I knew that you were perfume Cause the chemistry we found that day, felt so real and so true Looking back at the years we spent together, how it's been, but we went true. Oh, we you know and ups and downs still won't true Baby girl, you're my love, my everything I wanna lace you with diamonds and every ring Ok, mon message aujourd'hui sera très court. C'est un message de confirmation, ok? Un message de confirmation. C'est en train de devenir réel. C'est en train de devenir vrai. Tu me suis ta vie est en train de changer. Beaucoup d'entre vous, il y a de cela six mois et maintenant. Regarde un peu en arrière comme ça. tout un peu, tu regardes derrière. Mais qu'on lance en scana, Georgette. Donne-toi, tu regardes derrière. Regarde. La vie a changé. Les choses dont tu rêvais avant, que tu rêvais que tu voyais les présidents. Je te rappelle. Bientôt, tu vas rester. On va t'envoyer la lettre. On va te dire, madame, vous êtes conviée à un dîner de gala avec la présidente de la République, avec la femme du premier ministre avec le premier ministre ou avec la première ministre La l'affaire là, est if you believe it you will see it you don't see it before you believe it je vous connais vous aimez faire le thomasi que dame fait joe Je suis là pour te dire que le pouvoir que les gens avaient sur toi est brisé. Il n'y pas parlé beaucoup aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, vous avez commencé à écouter votre intuition. Beaucoup d'entre vous, vous avez commencé, vous devez apprendre à séparer vos émotions surtout les femmes qui me suivent Séparez vos émotions de votre mission de vie ma chérie laisse noël, noël passé là tu, tu demandais l'argent jean non tu demain je t'attends tu partais tu fêter je t'attends noël passé, non bah, tu n'avais pas l'argent Voilà, ça que l'année, si tu as la voiture, tu as la maison, tu as ceci, tu as cela. Mais tu ne fais que commencer. Là, le, le, le, la conférence que je veux faire demain, là, je veux ouvrir vos yeux. Je veux faire, on appelle ça en anglais impartation. Je veux que vous receviez votre puissance financière venant du ciel directement. Cette fin d'année, tu, tu vaux 300 000, non, tu as 300 000 à la banque, non. Fin 2023, tu vas te retrouver 100 millions à la banque, ma chérie. Dans le genre que tu n'avais jamais rêvé. Tu n'avais jamais pensé. Avant que Dieu fasse quelque chose sur la terre, il envoie d'abord un prophète qui vous annonce. Il reste comme ça, il dit, il parle. Avant que Jésus ne commence, Jean-Baptiste est venu là-bas, oh, il arrive, il ne peut même pas attacher ses lacets, oh, préparez vos cœurs. Et quand il prêchait comme ça, Jésus était déjà là, ce n'est pas quand Jean-Baptiste a prêché qu'on a accouché Jésus. Donc vous, vous êtes les Jésus-là, vous ne savez même pas, vous attendez que quelqu'un vienne. Quand Jean-Baptiste prêchait, Jésus était déjà né, il était déjà grand. Avant, tu n'avais pas encore pris la décision d'être riche. Tu n'avais pas encore décidé que je vais être, que je vais. Je vais plus regarder les gens. Tu arrives chez quelqu'un, tu regardes son sol, tu regardes ses, ses, ses rideaux, tu regardes ses canapés, tu dis, hé eh, hé, eh, ils sont riches. Hé ah, hé. Ah. Eh, eh. Tu sais que même en Bengale, les riches, non? Quand tu arrives chez eux, tu as ton salaire de 1000 euros, 1500, maximum 2000 euros. Tu arrives chez un couple qui a est dans les 7000 euros le mois, comme ça, là. On dit, ah toi, toi tu les chaises. Tu regardes les chaises comme ça. et les chaises en cuir blanc. Hey, yeah. Tu regardes, il y a la buanderie qui a sa salle à elle seule. Il y a la salle de repassage. Il y a la salle où on met les chaussures des enfants. Il y a la salle où les enfants dorment. Ma chérie, ouais. 2023, les gens vont venir chez toi. On va voir ta voiture, tes voitures dans le garage. Tu as seulement eu une voiture en 2022, non Ne te dérange pas. Quatre voitures arrivent en 2023. Oh. Oh, my God. Je me rappelle d'exemple passé. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je vois d'exemple aussi. Come and see what the Lord has done for me, hey, hey, He has taken away my sorrows now I am free. Because of Jesus every day na blessing. Les gens vont t'appeler béni. Tu vas dire, je m'appelle Jocelyne. On va dire que non, non, non, tu t'appelles Béni. Bonjour Béni. Acceptez seulement. On te dit, bonjour Béni. Tu dis, oui, me voici. Que me voici. Guayon. Et je veux pousser votre... Je veux pousser votre, votre... Vous devez rêver grand. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. On a trop bloqué vos rêves. On a trop bloqué vos rêves. Chai. On te dit, tu te vois avec combien par mois Bon, tu vois, comme je suis encore à 100 000 francs pour l'instant, si je peux avoir même 200 000, c'est bon. Hein Mamie, 20 millions le mois. 20 millions Et les gens qui vous mettent la peur là, ce sont les gens qui sont à côté de vous qui suivent votre énergie. Moi, j'ai hâte qu'on soit demain soir. Moi, j'ai hâte. Parce que la délivrance qui va se passer... Vous savez que la délivrance, ce n'est pas un niveau, non? Si tu es au niveau 3, tu vas arriver au niveau 29. Si tu es au niveau 20, tu vas arriver au niveau 53. tu es au niveau 50, tu vas arriver au niveau 152. Je vous ai dit que la conférence va se passer en ligne. Moi, je ne fais pas trop mes publicités. Vous-même, vous connaissez. On va se connecter sur Zoom à partir de 20 h On va entrer dans la nouvelle année ensemble. Jesus is Lord. Je m'appelle en 2016, 2013 même. Je reste comme ça, je rêve. Je me vois avec la, la telle voiture, avec l'argent. Je me réveille. Je n'ai même personne dans mon entourage à qui je peux dire mon rêve. Parce que je regarde à gauche, je regarde à droite. Tout ce que je vois, les gens qui sont bloqués dans les petits boulots. Ah, tu sais, comme le social te donne 800 pounds par mois. Tu vas te plaindre encore pourquoi hein? On t'a donné la maison, non La maison du social que tu payes à 350 par mois, là. On t'a dit que c'est ça ton apogée. On t'a dit que c'est ça as le but de ta vie. Te voilà dedans. Te voilà jusqu'à... Ils ne savent pas ce que Dieu t'a montré. Ils ne savent pas... Johanna, je suis pas en train de vous motiver, je suis pas en train de vous motiver. Comme je vous parle là, ma vie change. Et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, que leur vie change. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, que vous m'écoutez comme ça, votre vie change de jour en jour. Vous n'avez pas besoin de venir me dire, ne me dites pas, moi je sais. Et tout ce que vous recevez là, Dieu va me donner la récompense de ça. Tout ce que je brise dans toi, Dieu multiplie, il donne chez moi. Que tu me dises ou pas, donc ne te dérange pas. Si tu ne veux pas que Dieu me donne un petit. C'est comme, le, comme le, la pyramide, non? Quand tu amènes dans l'entreprise, chaque truc que tu gagnes, on donne sa part sur ça. Si tu ne voulais pas que Dieu me donne, un, ne réussis plus. Mais comme tu ne peux pas t'empêcher de réussir, tout a réussi, Dieu donne ma part sur ça. Amen, si tu ne rêves pas, tu sors de mon direct. Oh, tu as compris, Oh canon. ah, T'aimes Dieu. Ouah, t'aimes Dieu, ta So, tu me laisses tranquille. Je vous ai déjà dit que mes vidéos, ce n'est pas pour tout le monde. Même demain, là, si quelqu'un arrive dans l'atmosphère, là, on commence la conférence, il commence à faire son énergie bizarre. Je te retire, je t'envoie te, ton agent. Je dis, pardon, bah, viens pas gâter, ne viens pas gâter. Quand on va commencer à voir comment, à la fin d'année, on va mettre 500 millions sur le, sur le truc, sur le, le, le terrain. Toi, tu vas commencer à dire, ah, tu sais, on va faire comment? Est-ce que c'est même possible? Je ne veux pas, oh. I don't want it all. Unbelievers. Je ne veux pas les unbelievers demain. Vous-même, vous vous connaissez. Donc, beaucoup d'entre vous n'avez même pas osé m'écrire. Tant mieux. Je vous bénis. Les unbelievers. Restez à distance, des Ce pas tout le monde qui regarde mes vidéos, qui est choisi. Hein. Il vous dit. Avec votre esprit qui ne croit en rien là. On êtes comme les zombies. On te dit que Dieu va te bénir. Voilà ça. Ah, mais tu ne comprends pas. J'ai vu dans le rêve une femme est venue, m'a poursuivi. Oh, le chien est venu, il a fait comme ça là. On te dit que ma chérie, reçois. Non. Comment tu es su? Hé. Hey. Ah, ah. Ta bénédiction va venir de partout. Il me disait mal l'autre jour que même les clients, le client il dit, il dit que j'étais gardé ça. Voilà, c'est pour les enfants. Le client dit que voilà l'argent de ta bière. Le client est, même pas le patron, le client. On sait ça que la bénédiction la poursuit de partout. Quand tu es béni, tu ne cherches plus. Seigneur Jésus, oh Dieu, Dieu, Seigneur Jésus Christ de Nazareth. La bénédiction, tu peux rester comme ça aujourd'hui. Tu as 5000. L'Esprit te dit, couche-toi, tu dors. Mais oui, l'esprit te dit couche-toi, tu dors. Tu oui, te couches, tu dors. Tu te réveilles, quelqu'un te dit, oh, envoie-moi tes détails, je vais t'envoyer un million. Pour rien. Pour rien. Vous pensez toujours qu'on doit travailler pour recevoir l'argent. On doit travailler pour recevoir. J'ai une personne qui a, qui, a, qui a collaboré avec moi, une fois. Et la personne était tellement chiche. Oui. Je reste quand elle paye ma dîme à côté de la personne. La personne regarde. Quand je fais telle chose, la personne regarde. On fait les deals, je sors pour la personne de, de deal, je lui donne. La personne ne paye pas sa dîme. J'étais toujours la personne que tu es en train de tu te, tu te moques de toi-même. Un jour, quelqu'un vient me donner un cadeau. J'étais, bon, vous savez, vous-même, non vous m'apportez les whisky, vous m'apportez les ceci, vous voulez me saouler. Hein? Les sacs à main, ou? les chaussures, ou? les parfums. Mon moi, il y a plein de parfums. Gentil, euh, what quoi la, mukendi. C'est comme ça que vous êtes pauvre, gentil, moukendila. Tu es pauvre, pardon, quitte de mon direct. Oh, you are. Tu ne comprends pas mon patois. Mon patois, ça veut dire que tu as compris. Tu es pauvre. Sors. Tu as compris. Quand il voit ton commentaire, c'est le commentaire des pauvres. C'est le pauvre qui vient toujours dire que donne-moi encore un, un peu. Donne-moi encore un, un peu. Donne-moi encore un, un peu. Et il ne donne rien en échange. C'est comme ça que le pauvre agit. Parce qu'il pense que c'est les autres qui ont. Qui n'a rien. Donc, cette personne, si chaque fois j'observais la personne. Donc, je suis en déplacement. Quelqu'un arrive au bureau. Les gens m'envoient même la viande. Une femme, l'autre jour, m'a envoyé les pattes de bœuf avec le kanda. <rire> Oh, Ça m'a dit que, ouais, mes followers, là, vous allez me gâter. L'autre m'a envoyé le kilichi. Merci beaucoup pour le kilichi que tu m'as envoyé, mamie. Je ne sais pas qui tu es, merci pour le kilichi. Merci pour les pattes de bœuf, mamie. Merci. Gone, feu. Quand la personne arrive, la personne venait de, de l'Europe. Viens avec mon cadeau. Donne. Quand moi je reviens de voyage, la personne ne me dit pas. Rien. Je continue ma vie. Après. La personne là me dit, celle qui m'a donné le cadeau, je m'excuse, le cadeau était tout petit, mais bon, tu vois, la prochaine fois, je ferai mieux. Je lui dis, non, non, ne te dérange pas. Elle dit que tu as vu, il dis quoi Elle me dit telle telle chose que j'ai donné. Je lui dis, mais je n'ai pas reçu. Je lui dis, attends, je me rappelle. J'ai vu dans le casier de l'autre personne quelque chose comme ça. Je lui dis, waouh. La personne me dit que non, je prenais pour te donner après. Je voulais encore bien emballer ça. Je, voulais, je dis que yeah. Nawiti. On fait ça, Adama. Beaucoup de personnes vont vouloir voler votre bénédiction. Mais quand la bénédiction est sur toi, c'est comme la censure. Tu fais n'importe comment, ça ne quitte pas. Tu fais comme ça, là. Tu fais comme ça, ça ne quitte pas. Vous êtes béni. Même par erreur, on va te bénir. Quelqu'un marche en vous comme ça, il se trompe. Il verse l'argent sur toi. Vous n'avez pas encore compris. You don't get it yet. Tu es béni. Tu es béni. Écrivez ici là Je suis béni. Je suis béni. Il y a des femmes qui ont déjà compris ça. Quand tu restes comme ça là, une situation t'énerve. Un jour, une femme me contacte et me dit que elle a voulu qu quitter son ex-mari, la maison qu'ils avaient achetée ensemble, ils avaient commencé à payer la traite. Elle a laissé ça à l'homme, elle est partie. La semaine où elle passe son appartement, l'État français se rend compte qu'on avait fait l'erreur parce qu'elle a un enfant handicapé, gna gna gna. On lui fait un rappel de paiement. On lui a donné 8000 euros. La semaine où elle ressent la clé de son logement, 8000 euros, elle dit qu'elle a ménagé comme une reine. Et est au magasin là, ça m'a choisi que je veux ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Elle a aménagé sa maison. Elle dit que maman, comme tu me vois là, il n'est jamais pensé à quelque chose que je n'ai pas eu. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Si vous vous connaissiez, vous passerez plus de temps à réfléchir et à rêver à ce que vous voulez. Tu restes comme ça, là, quelque chose te pique dans le cœur que veut ça, veut ça. »« C'est que veut ça. »« Que je veux, je veux ça. » L'esprit te dit que oui, il veut ça, ma chérie, veut. Tu dis « Ok, je veux, alors, la voiture-là. Je veux ça. » Tu vois un peu, non ?« Que je veux. » L'esprit te dit que veut, tu dis « Je veux. » Écrivez c'est là, que je veux. ou ou <rire> J'ai cherché la première personne qui va écrire Je veux ». Je vais voir les quatre premières personnes. Là, je vais vous envoyer vos bénédictions déjà. Je veux, je veux voir la personne. Qui? Ruby, Mbouli, je te bénis. Mado, je te bénis. Elsa, Kamgem, je te bénis. Voilà. Dès que ton cœur veut, ça clique sur la chose qui clique. Les anges disent maintenant que. Allons, allons lui apporter ça. Allons lui apporter. Parce qu'il y a deux semaines quand Dieu t'a dit que libère 500 000 tu donnes à telle personne, tu as libéré à l'instant. Mais on ne t'a pas compris. Mais on ne t'a pas compris, on t'a pris pour une folle. Souvent quand tu fais tes dons, les gens te prennent pour une folle. Regardez là, elle sort 500 000 pour faire le travail spirituel. Et souvent tu fais même le travail là, tu rentres le soir comme ça, tu dis que tu ne ressens rien. Tu dis, ah ah, c'est moi qui ai sorti 500 000 pour aller faire ça mais si peut-être que je suis bête, après l'esprit te dit que non, non, non, elle a foi. Elle a foi. Trois jours plus tard, quelqu'un t'appelle et te dit, oh, j'ai, j'ai, j'ai un cadeau pour toi. Prends les deux millions là. Prends les deux millions là, tu prends. Une semaine plus tard, tu sais, j'ai deux voitures dans mon parking, si tu veux une voiture, viens chercher un. Oh, Je ne sais pas pourquoi je suis tellement contente. Je sens qu'il y a quelque chose qui arrive jusqu'à... Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ouh! Seigneur. Ouh! Tu vois, quand tu restes à la maison, tu es contente de seul, non? Tes enfants disent, maman, c'est quoi, maman, c'est quoi? Tu danses ce à la maison. Maman, maman, maman, c'est quoi? Tu danses seul. Tu commences la danse quand, te, quand on va lever la voiture. Tu vois la danse que tu vas faire quand tu vas, on va lever la voiture, non. Il y a une danse de la voiture. Chaque voiture que vous voulez doit avoir sa danse. La danse de la Mercedes, la danse de la Bentley, la danse de, de, de la Jaguar. Ah, parlez même de quoi. Hmm. La vie est beau. La vie est beau. Je me rappelle quand mes bénédictions ont commencé. J'étais dans un appartement où je n'avais pas de... Je n'avais pas de lit. En... Euh, j'avais le matelas que j'avais lancé au sol. Je n'avais pas le lit. Donc, je reste comme ça là. Pas, bah, Je vois la reine. Elle vient dans le rêve. Elle me dit, voilà ma chérie, tes bénédictions vont s'étendre. Elle me montre tout ce qu'elle me donne. Premier jour, je reste comme ça là. J'avais un endroit au pied de mon lit. C'était une sorte d'hôtel où je déposais les sous quand je rentrais. Mon compte Orange Money, MTN Money. Je quitte de 5000 000 qu'on m'envoie par jour à... 100 000, 200 000 par jour, 300 000. Je rentre le soir comme ça, là. premier jour d'abord, il dépose 100 000. Deuxième jour, au bout de six jours, j'étais à presque 1 million au sol. Et en moins de deux semaines, mon, mes comptes ont commencé à passer les plafonds. Je vois les plafonds que, avant MTN ne m'écrivait jamais pour me dire, « Vous avez dépassé votre limite de transaction mensuelle. » Ou bien encore, vous avez atteint le nombre, le, le plafond maximum de, de, de quoi là, de, de quoi là, on ne peut plus, me, je ne peux plus recevoir l'argent. Et y sont souvent des trucs comme ça qui disent, les beaux messages, ça ce sont les beaux messages. Quand tu commences à recevoir des messages, tu sais que tu es arrivé, tu es, tu es, tu es arrivé. Un jour, je suis censé voir l'argent au sol, c'était tellement beaucoup. Je dis hey, que, hé, allez-vous faire quelque chose avec cet argent, c'est quoi ça? Quand ma fille est dans ma chambre, elle regarde le sol, elle regarde l'argent au sol. Il dit, yeah, maman, tu es riche. Il dit que ma chérie, ce n'est que le début. This is not money yet. We haven't started. On n'a pas encore commencé. Mais surtout, je lui disais que tu te rappelles quand je travaillais. Je faisais mes trucs. Je dormais au sol là. Je faisais... Paix. Tu, tu, tu te rappelles Il me dit oui. Et j'ai compris que quand ta, ta bénédiction, c'est pour toi seul. Tu peux prier, tu peux travailler sur tes enfants. Mais si ton enfant veut être un s'il ne veut pas avancer ou bien s'il ne veut pas activer sa propre bénédiction, tu ne peux pas le forcer. Je dis toujours à mes enfants que entre deux jets privés, je vais souvent venir vous visiter. Si tu vis dans une chambre avec ton gars et tes quatre enfants, je vais venir vous visiter dans la chambre. Parce que c'est toi qui auras choisi. Ceux qui demandent seulement le mariage, vous devez voir plus grand que ça. Demain, je veux vraiment. Parce que moi j'ai compris en fait que je suis arrivé à un moment de ma vie où les projets que j'avais, ils ont commencé à tous se réaliser en, en l'espace de six mois. Ça fait ta, ta, ta, ta ça s'aligne. J'ai dit, hey, hey, hey, si tous mes projets finissent, je vais, encore, je vais projeter quoi, je vais rêver quoi. What? Je vais encore vouloir quoi, Seigneur. Je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de grands projets. Oui. Votre problème, c'est la petite vision. Votre vision est petite. Moi, là où je suis là, je veux pousser le plafond jusqu'à voir ce que... Je veux voir ce qu'une petite fille badjounaise, là où elle n'est pas arrivée. Petite fille bajounaise de Tongan. Quand je vais entrer à l'Élysée comme ça, là, je vais porter le n'dop, le jour-là. Hein. Comment m'inviter à l'Élysée Oui. Je vais porter le n'dop. Oui. Vous n'avez pas poussé le bouchon trop loin. Vous n'avez pas poussé. Quand tu auras la range rover, tu vas te rendre compte que, hey, après la range rover, c'est quoi encore Souvent, je regarde un peu les voitures de Kim Kardashian, et l'autre jour, je crois qu'elle avait... J'ai vu une vidéo l'autre jour où elle montait ses voitures grises. Elle dit qu'elle aime la couleur grise, gray grey. Donc, elle avait euh, une Rolls-Royce grise, et euh, elle avait trois, trois voitures. Il y avait une Bentley, je pense, ouais. Et là, quand je regardais ça, j'ai dit, hmm, c'est intéressant. This is interesting. Et si on ne rêvait pas seulement d'une voiture, hmm? si on rêvait pas seulement d'un seul jet privé, parce que le jet privé, c'est dans les 16 millions de dollars. Dans les 16 millions de dollars. Hmm. Tu restes aux que je pars en France. Tu montes dans ton avion. Pas les trucs que vous voyez les petites, nos influenceuses camerounaises dans les jets privés, là, c'est parce que le gars ont acheté. Parce que le gars a loué ça pour elles Non. Toi-même. Toi-même. C'est pour toi. Tu payes les frais de, de, de, de garage à l'aéroport. Tu as ton propre hangar. Tu as ton hélicoptère. Tu as ton aéroport privé, même dans ton village. Quand tu pars au village, tu prends ton hélicoptère. Tu entres dedans. En fait, 40 minutes plus tard, tu arrives à Badjoun À quoi on voit l'hélicoptère qui arrive encore, comme ça là. Ouvrez votre esprit. Ouvrez votre esprit. Samuel et tout doit regarder tes vidéos comme ça. Il dit, mais la petite fille, si là, elle est insolente. Hein? Regardez ce qu'elle fait. Pas que tu frimes, mais tu arrives à un niveau où tu dépasses les petites choses que les gens font. Parfois, vous regardez l'argent de Samuel et tout vous dites, waouh, il a l'argent. Non, non, non, non. Rêve même que tu vas avoir plus que Samuel Eto. Est-ce qu'on a dit que c'est lui le plafond? Oh. Il y a euh, Rick Ross. Si je ne me trompe pas, Rick Ross, le chanteur américain là. Une villa, il a une maison que l'univers a est venu pour louer pour faire le film. il a refusé que sa maison, c'est le mal, c'est le... Voilà les choses que vous devez, vous devez exposer votre esprit à ça. Ça doit entrer dans ta tête. Ça doit pas rester sur le coin. Oui. Vous serez surpris de voir la gente aller à Denver, entrer dans les villas de Denver. Les gens ont l'argent à peurs. Tu es dans la maison de quelqu'un comme ça, tu crois que tu es dans un film américain. Tu crois que tu es dans un film... Mais il faut pas même de quoi. On te dit que seulement la maison où tu restes là, on le mètre carré, c'est 350 000. Un mètre carré. Et il est sur 1000 mètres carrés. Donc seulement là où tu déposes tes pieds déjà, évalue un peu la l'endroit où tu mettre tes pieds. Combien de millions de francs c'est Qui Tu les chaises comme ça. On te dit que les chaises, là, ont été fabriquées en Égypte. Avec, les, avec les, les, les, les, les poils des narines du chameau. On, a, on a allait arracher les poils dans les narines du chameau. On est venu, on a mis sur le canapé. C'est ça qui a fait le velours qui a dessus. <rire> non, les riches ont les choses. Que tu regardes sur ça, tu dis que Yay. Tu manques ce que tu avais fait avec l'argent. Je viens de d'éventer l'autre, là, les poils des narines du chameau. Oui. Ça veut dire qu'on a dû on a dû épiler 1000 chameaux pour faire, son, pour faire son canapé. Ou 2000 chameaux. On a épilé les narines de 2000 chameaux pour faire son canapé. Je vais bien au pires. Je suis en mode dream. Demain alors, ce sera la patate. Demain soir, moi je veux un environnement où on va rêver comme des fous et des folles. On va rester comme ça, on va rêver des choses, les choses qui ne sont jamais entrées dans ta tête. Ça entre comme ça, là, tu dis que yes, I was born for this. This is my birthright. This is for me. I deserve this. Que je mérite Parce que beaucoup d'entre vous Vous ne pensez pas que vous méritez Vous ne pensez pas que vous méritez Ah Ah Ceux qui n'ont pas encore payé ma conférence là Demain je vais mettre ça à 20 000 Même, 20, même 30 000 Oui Vous aimez me les dernières minutes là Demain, déjà, à 9h, je vais demander à tous mes secrétaires. Le prix de la conférence passe à 25 000. Je ne blague pas avec vous. En fait, je vais vous chasser. Ce sera la dernière minute, là, vous allez venir vos énergies de cette là 30 000 même. Beaucoup de choses que je dis, ça a raison avec vous. Parce que votre esprit, déjà. Dingui Michel, je t'en prie, ne viens pas gâter mon énergie. Tu as des mots de tête, je m'en fous de tes mots de tête. Tu as compris? Tu as compris? Voilà. Beaucoup d'entre vous, ce que je dis, c'est quelque chose qui était là dans vous. Mais tu avais peur. Même de dire. Parce que tu ne savais pas. Tu ne savais pas un peu. Tu vois un peu, non? Tu ne savais pas. Et si on me dit que j'exagère? Si on me dit que j'ai trop les le, le, le longs yeux, c'est ça qu'on vous disait souvent. Que tu as les longs yeux. Ma chérie, rêve ta chose. Rêve. Rêve. Quand ça va se réaliser. Et le truc, c'est que quand tu rêves et tu as un bon cœur, les deux là font, ça clique. Rêve et bon cœur, clique. Pas les méchants aux autres, vous êtes des là. Jaloux là. Il y a des gens que vous rêvez. Ton bon cœur, c'est comme une lumière, c'est comme une puissance qui sort de toi ici-là. Ça détruit tout ce que tes ennemis ont fait pour t'attaquer, tout ce qu'ils ont fait pour t'anéantir Ça détruit ça. C'est la puissance qui émane de ton cœur. It's very powerful. Yes. bengu la conférence c'est demain c'est fort du fort de demain à 20h 21 minutes 30 Renstra particulièrement toi je vais augmenter pour toi tu as repris donc tu vas payer 30 000 pas si Ma chérie, oh, oh, ma chérie, moi là, je suis instable mentalement, hein. tu as compris. Je ne suis pas bizarre, je suis folle, je suis folle, faut pas me suivre. Donc, follow me. Tu peux venir, tu me vois, t'insultes, même tes chasses. Tu as compris pas si. Oh, yo, ah. je t'en prie, sors du groupe de prière, je t'en prie. Que je ne te localise pas, je vais t'enlever avant. Tu as compris. Je vous ai bien insulté cet après-midi, j'ai dit que vous êtes égoïste. Et je le dis encore même dans ce direct. Vous êtes égoïste. Tu as compris je vous ai... Moi, là, je suis folle. Hein? Ah! Je suis folle, pardon. C'est pour ça que moi, je vis seul. En tant que l'école est dans ma maison. Tu entends ah! Voilà. J'aime mon espace seul. Voilà mes trônes là-bas. Tu vois, voilà mes trônes là-bas. Voilà ça. Parce que je ne veux, je veux pas m'asseoir là-bas aujourd'hui. Je ne vais pas m'asseoir. J'aime ma maison. Je parle de quoi Je suis folle, hein? Je suis folle. Dis-moi. Je suis folle. Donc, t'en pris, sort du groupe. Allez, vous sortez souvent. Sortez. Vous venez tester. Vous venez me tester. Ouh, oh, oh, oh. Yeah, pardon, mamie. Euh, pardon. Je vous détecte. Je détecte vos faux esprits là. Je dis là vous sur le champ. Sur le champ. C'est parce qu'elle voit moi ce que vous demandez. Il les petits trucs que vous demandez. On vous dit intercession. J'ai dit que 12 heures, c'est pour l'intercession. Donc, si tu viens en après-midi, la veille d'abord, c'est-à-dire hier, j'ai mis le, le truc, il y avait 50 personnes connectées. Je demandais que qui peut prier. Même pas une personne lève la main pour dire que je veux. Vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Hum. Hum. Parce Il faut demander encore bien mon fax. Va regarder mes, mes vidéos. Va regarder mes vidéos. Je ne cherche pas les vues sur Facebook. Facebook ne me paye pas quand vous me regardez. Tu me comprends non? Je cherche pas les vues. <rire> J'aime ma folie, ça me plaît. Avant que je faisais ma folie comme ça, je croyais que j'étais folle. Mais tu vois, un fou ne sait pas qu'il est fou parce que pour lui, il est normal. Voilà. Maintenant, j'ai accepté ma folie. Et c'est ma folie qui me rend comme je suis. Si tu n'étais pas folle, tu ne serais pas ici. Si tu parlais comme tout le monde. Si tu parlais comme tout le monde, c'est tu sais que tu n'es pas là. À tête de bloquer. Bye. Voilà. Pour te quitter du groupe. Même le groupe, là, il faut sortir. Vous ne me connaissez pas. Hein? J'ai fini, fini avec ça. Je n'ai plus la pression de quelqu'un dans ma tête. Vous ne payez pas le loyer dans ma tête. Je suis là et fais mon show sur Facebook. Vous venez vous joindre à mon show pour prendre mon énergie. Je suis fais mon show. Je suis contente. j'ai enjoyé ma vie. N'est-ce pas? Catherine, je ne prends plus de nouveaux venus dans le groupe pour l'instant. Tu as compris? Il faut attendre, je deal d'abord avec les décepticons que j'ai dans le groupe. J'ai trop de décepticons dans le groupe. J'ai envie d'enlever de même beaucoup. J'ai trop de décepticons. Donc, je ne prends plus de nouveaux. N'intégrez plus le groupe. Restez d'abord dehors. J'aime ma folie. Je peux me lever à trois. Un jour, je me suis levée à deux heures. Dans le rêve, je me suis vue au bord de l'eau à Kribi. Je me suis levée à deux heures. Je suis partie à l'agence. Je n'ai pas regardé l'heure. Je me suis levé comme ça. J'ai pris mon truc. Je pars, pars, pars, pars. pars, à pars. Je pars, j'arrive à l'agence. On dit, madame, il est 2h30. Les bus ne partent qu'à cinq heures. Je dis, eh? Hey. Quand l'idée vient dans ma tête, quand l'idée vient dans ma tête, I must act. Tu dois agir sur ça. Hum. <rire> folle et fière de l'être. Folle et fière de l'être. Like, hashtag, you will not take my joy. Toi, non, hashtag, tu ne prendras pas ma joie. Tu ne prendras pas ma joie. Parce que les gens aiment contrôler les autres. Vous aimez qu'on vous fasse plaisir? Tu payes mon loyer Hein Do you pay my loyer Do you put the carburant in my car Hein Do you You do not And I don't even know you. Je ne te connais même pas. Tu n'es qu'un nom derrière mon téléphone. Pourquoi ton opinion doit me déranger Hein? Pourquoi? Tu as payé mes ongles que j'ai fait aujourd'hui? Hein? Tu vas me demander ce si que je vais manger le soir avant de dormir? Parfois, vous donnez l'espace aux gens dans votre vie. Tu es là la nuit dans ton lit comme ça, tu as peur. Tu trouves. Te... <rire> <Yeah. rire> si demain vous vous réveillez, ma page n'est plus là. Qui d'entre vous va me chercher? Mais la femme-là, elle vivait à Makepe non. Jusqu'à venir à Makepe que la page est fermée, on écrit sur WhatsApp, ça ne passe pas. Elle est où? Elle va bien. Sur tous mes followers, j'aurai 0,00001% qui vont le faire. Donc, pourquoi est-ce que je vais me déranger pour vous? Hein? Cardi, j'aime bien Cardi B. Cardi B me plaît beaucoup. J'aime souvent la regarder. Quand elle sort sa langue comme ça, la elle fait un <rire> oh my god. Acceptez, acceptez, acceptez votre richesse. Parce que quand tu vas commencer à avoir l'argent, ça va déranger les gens qui te critiquaient. Pourquoi elle est heureuse Pourquoi elle conduit sa voiture-là, ça lui plaît comme ça et... Tu vois, quand tu mets la voiture, tu mets le son. Tu vois, quand tu as l'automatique, non Tu ne passes pas le temps avec la main droite, tout ça, que tu pour changer de vitesse. Tu mets ce que D. De... Tu prends la main là, la main gauche, là, la main droite là. Tu déposes ça ici comme ça là. Tu t'inclines un peu de côté, tu mets la main gauche sur le volant. Tu mets le baffle, tu augmentes le volume. Hum. Ah, ah. Ah, Seigneur. Quelqu'un te voit passer comme ça, le soleil de doigt est en train de le toucher. Ça l'énerve. Pourquoi la fille a l'argent? Put some respect on my check. Allez checker une vidéo de une, une musique de. Il y a euh, la musique. Ce qu'elle chante avec euh, Jazzy là. Eps Epsa Allez écouter ça. Il y a aussi ce qu'elle chante avec DJ Khaled. DJ Khaled, Beyoncé et Jay-Z. Ils ont une chanson ensemble. Allez regarder la chanson. C'est le genre de son là que j'aime mettre dans la voiture. Tu mets bien le volume. Ça fait des boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Je dis... Hum. Hum. Un jour, quand je travaille chez Jaguar, ça fait 5 ça fait ans, 5 ans, oui. Un monsieur vient un jour, il nous dit... Il avait un Jaguar J, J5, je pense. Une des dernières Jaguars là. Il avait une de 2014. On était en 2016. Et il vient, il dit qu'il veut changer. Je dis, mais pas peu. Ta voiture n'a que 18 mois d'âge. Et là, le monsieur, il a donné une raison qui m'a dit, waouh, like, what the F is this? Bonsoir, la reine Roland. Il dit, tu sais, je passe 8 heures par jour sur l'autoroute. Et j'aime me sentir à l'aise. J'ai sauvé une âme aujourd'hui. Tu vas m'expliquer après en inbox. Parce que toi, c'est là. Il me dit, j'aime me sentir à l'aise. C'est pour ça que j'apporte la voiture que j'ai achetée en 2014. Je veux qu'on me donne pour 2016. je dit, hein? Il dit que je veux le confort. Quand je pars d'une... Il dit que je travaille dans, dans une ville et je vis dans l'autre. Donc, chaque jour, j'ai mon 4 h pour aller, 4 h pour rentrer. Je veux être à l'aise. I want to feel good in the car. I was like. This man is real. This, this is good. Hmm. Donc, en fait, Arriver dans une dimension, ouais. Il y a des souffrances, souvent, quand elle reste comme ça, fait ça, mais... Je reste comme ça, je ne veux plus. C'est bon. Quand elle parle, comme ça, la semaine-là, je vais acheter la chose. là que ce C'est comme ça que j'ai acheté mes voitures, souvent, souvent un coup de tête. Un jour, je me rappelle, en 2019, je venais d'arriver à Douala. Je reste en... C'était au mois de septembre. Oui. Fin août-septembre comme ça, là. Je veux me voir. Un jour, il a plu. Je vais dans un immeuble, je vais au quatrième. Et quand j'étais arrivé à Doha, là, je me disais, bon, je me suis donné des excuses pour ne pas avoir de véhicule. Un jour, je sors. J'avais rendez-vous en ville quelque part là avec un... Un monsieur avez son entreprise. Je sors à l'heure du rendez-vous. Dès que j'arrive en bas, la pluie commence. La pluie fait chuuu. Que c'est la pluie de là, non. Je force, je sors. Je dis que je vais quand même monter un peu là-bas. Je vais trouver la moto. J'arrive en route. C'est comme si l'eau-là se versait que 100 000 mètres cubes par seconde. Ça commence, l'inondation commence. Je force dans la pluie. J'arrive là où il y a l'eau, l'eau m'arrive au genou. Je vois une moto passe. Je supplie la moto là, que je te donne 500. Porte-moi, tu me pose en haut de la colline là-bas. C'est à 200 mètres d'ici. Il passe, il me toise, Il part. J'ai dit, là Douala, et et et et. C'était à fin goudon en Afrique du Sud. Il y a une colline là-bas comme ça. Dans la pluie, dans l'eau là, avec mes pieds dans le... Les, avec les, je, je suis censé de dire que je dois avoir la voiture. Le lendemain, le soir, je j'ai un ami qui est en Belgique. Je lui ai écrit le soir, il a dit que je veux une voiture. Il me dit Ah, tu c'est bien, j'ai ma voiture au pays. Directement, combien Il me dit le prix, tac. J'ai avancé l'argent. Le lendemain, j'avais la voiture. Le lendemain, il dit que c'était bon. Tant que tu ne te fatigues pas d'une situation dans ta vie, la situation va te regarder, tu vas regarder la situation. La situation va te regarder, tu vas regarder la situation. Tu vas souffrir, tu vas avaler la souffrance. que Tu vas boire l'eau. Et tu ne mérites pas de souffrir. Hein? Tu n'es pas né pour souffrir. Tu es en ben là-bas, te... l'État te menace. Pour te donner 800 euros le mois, on va te faire venir signer. Madame, vous devez venir signer. Vous avez rendez-vous avec votre assistante sociale. Vous avez... Partagez votre argent. Quand ils m'ont coupé l'argent, je n'avais pas le choix, quand j'étais en France, je n'avais pas le choix, choix, du jour au lendemain, le mois où ils m'ont coupé, j'avais 800, le mois d'après, j'ai eu 2000 euros, j'ai travaillé mes 2000 euros, le mois qui a suivi, t'as 4000 euros que j'avais gardé, c'est-à-dire je mange, je vis, mais j'ai 4000 euros de côté, c'est là que j'ai compris que tant que tu ne dis pas non à une situation, et avant ça, j'avais fait 6 à 8 mois, je touchais 860 euros le mois. Je suis sortie dehors, j'ai commencé à hustle. Que c'est comment Ou c'est moi Ou c'est moi Une semaine, pam pam pam, touche, tac, je mets 500 euros de côté. Après, je tac encore, ta, tac, tac, tac, ta, je prends et mets 500 euros de côté. Après, je, je compte, je passe dans mon compte bancaire. J'avais un compte à la poste. Je vois mon compte bancaire comme ça là. J'étais tout dans les moines avant. Quand la CAF me donne l'argent, j'étais dans les moines, les moines. Tu vois, tu gères comme ça de justesse, à la gna gna gna. Et je me rappelle que le dernier mois ils m'ont payé, j'ai payé ma dîme. dernier mois ils m'ont payé, j'ai payé ma dîme. Moi qui ai suivi, j'ai commencé à payer ma dîme. Mof. Commencer les business. Les ouvertures ont commencé. Ouvertures. Vous parlez même de quoi? Vous ne vous connaissez pas. Vous vous simplifiez. On te fait chier. Parce que tout le monde valorise. Tout le monde a pris ça comme. waouh, tu es arrivé en France. Waouh On ne sait pas que tu souffres. On ne sait pas que... Comme, comme ils voient que tu arrives en France, là, là, là, tu es arrivé, tu as réussi ta vie. On ne sait pas que c'est les problèmes qui ont commencé. <rire> J'ai une de mes filles qui allait là. J'ai prié pour elle. On a fait les lavages de blocage. Elle est partie en beng. Elle arrive en beng. Première semaine, bam, elle trouve un petit boulot. Elle s'est perdue dans le train un jour. Tout l'argent qu'elle avait travaillé au boulot là, elle a dépassé sa destination. Elle a encore sorti l'argent du travail. Elle a payé le train pour rentrer. Donc, elle est rentrée à la maison. Elle avait 0 euros qu'elle a gagné de la journée. Elle a dit, yes, je confirme un beng. Que Je croyais que quand je suis arrivée en beng, j'étais arrivée. Elle dit, yes, parce que tu acceptes. You accept acceptam. You accept acceptam, you go continue to souffram. Mm -hmm. You go continue to Souffre Souffram, ok oui, oui, nous avons Souffrance est finie. Il n'y a pas la souffrance dans mon frigo. Vous avez suivi. <rire> la souffrance est finie dans mon frigo. Je n'ai pas ça dans la moire. Je n'ai pas ça en boîte de conserve. Continue là-bas, moi, je ne suis pas dedans. Hum. Tu sors avec un homme. Dans ton esprit, tu sais que. Si elle fait comme ça, elle fait comme ça, là, on met ensemble comme ça, là, ta, ta, ta, Ça va donner ça. On va se retrouver au moins avec 5 millions par mois. Non, tu dois être obéissante. Hein Tu es quel genre de femme Je suis l'homme de la maison. C'est moi qui ai les, les, les balles, les balles, ou c'est beau ou c'est balles, c'est balle, pas. On fait quoi avec les balles s'il n'y a pas d'argent sur les balles? Hmm? Les balles qui n'ont pas d'argent sont des balles vides. C'est vide. Tu appuies comme ça là. Les Oh my god, Non, je ne sais pas l'inspiration que j'ai ce soir. Je ne sais même pas d'où ça vient. Preach. Prêche, José. Prêche. Prêche. Prêche. Justly. Prêche. A go, prêche. Chaque mois, vous êtes là, vous souffrez dans les 500 000. Tu conseilles les gens et pas te faire 10 millions. Tu parles aux gens, que fais comme ça, investissez comme ça, faites comme ça. Ils font 8 millions. Ils viennent, ils prennent 20 te tu que prends ta billet avec. <rire> tu es bête. Tu prends la billet de, de, de 20 000. Alors que tu as donné 8 millions à quelqu'un. Tu es bête. Tu as oublié. Parfois, tu restes comme ça, on te dit, il y a un nouveau business. On va commander tel produit de la Chine. Et on cherche un représentant au Cameroun. Tu tombes sur le truc, le business. Yunga le ah, laisse les trucs là, ça c'est pour les femmes, c'est pour les chisa c'est pour les femmes qui font le, le, le yanga, le, le, le maquillage, hein? les, les, les micro là les trucs qu'on fait, les salas, je ne sais pas, les micro je ne sais pas trop moi, en tout cas, si vous connaissez, vous dites, vous écrivez là-bas, on dit qu'on cherche quelqu'un qui va vendre les produits là où les ring light au Cameroun, ça tombe d'abord sur toi, ils te disent qu'ils vont t'envoyer la marchandise gratuitement, ils ont un accord avec l'État camerounais pour t'envoyer les conteneurs. Cherche seulement le magasin, tu vends, tu envoies le pas. Ton mari comment et les trois enfants, qui va s'occuper de nos enfants? Mais chérie, je vais prendre la nounou, non? Non, nya nygna nya Tu as pris, tu as donné à ta copine, non? N'est-ce pas? Tu as donné à ta copine, non? Tu passes souvent dans son magasin, tu dis que c'est moi qui t'avais lancé. Tu ne l'as rien lancé, moi fou qui est là-bas. Bref, soit les chances qui viennent, vous ne prenez pas. Voilà, chances qui viennent, tu ne prends pas, tu n'utilises pas. Microblading, Oh, tu es la gagnante. Microblading. Je n'aime pas le micro ça fait trop mal. Ich. Qui va m'inventer ça? C'est comme si quelqu'un s'est assis, il a dit que je dois trouver un moyen de faire mal aux femmes. Je dois trouver, il doit trouver. Dans sa méditation, il a dit, ah, on va les blesser. Je déteste le microblading. Micro shading, peu importe comment vous appelez ça, ça fait trop mal. non, je suis gentille. Je suis gentille, non? Tu portes le business, tu parles de donner. Tu dis que tu es gentille. Tu es bête, tu n'es pas gentille. Tu es bête. <rire> la bêtise, c'est pas la gentillesse, ma chérie. You like to suffer you like to souffray you like the souffrance hmm? on te dit que ta, ta pauvreté est finie and tu qu'est ce qui te dit comment tu es su qui t'a dit comment il fait pour savoir ouais ouais je veux que tu comprennes que tu as tu as déjà dépassé le seuil de la pauvreté tu ne peux plus jamais revenir en arrière. Tu as compris? Remarque depuis 3-4 mois, quand tu as un petit problème, là, le jour où le problème sort, le matin tu as eu la solution du problème avant que le problème ne sorte. Tu as un problème d'un million. Le matin, quelqu'un t'appelle, tu te donnes un million. Cinq. À 14 h tu as le problème d'un million. Ma chérie, vous ne comprenez pas encore vos pouvoirs. You don't know understand. You know they get them. Il y a les, les seuils d'argent. Avant quand tu mettais ton compte-carte dans le, le, le, la machine, ta balance était toujours dans les 50 euros, 300 euros, 20 euros. Le soir où on te paye. 2020 euros. Deux semaines plus tard, 70 euros. Maintenant, tu aussi entre les 7 000, 8 000 euros. Les montants que tu n'avais jamais entendus en 10 ans que tu as fait en Europe. C'est l'onction. Vous me suivez. Vous me suivez. La Bible dit que la bénédiction de l'éternel rend riche et n'apporte pas de souffrance. The blessing of the Lord make it rich and does not add sorrows. Donc ça te rend riche et la souffrance ne te connaît plus jamais. Parfois enfin, tu vas vous dire, c'est moi qui souffrais souvent comme ça. Tu penses souvent au montant que tu... Que tu, tu, tu cherchais le de montant. Avant, tu voulais louer la chambre de 25 000. Tu vois, on te disait qu'il faut payer 10 mois. Tu dis 250 000. Ah, madame, vous ne pouvez pas baisser à 6 mois, s'il vous plaît. Aujourd'hui tu prends la maison de 300 000, tu paies un an. Cash. Cash. Ça va réfléchir. Tu pars au magasin en deux jours, tu aménages la maison. Cash. Et ce n'est que le commencement, hein. This God is too good, oh. I will worship you forever, Love you Je vais passer mon temps à vous dire. Je vais tellement vous dire qu'à un moment vous allez croire. Vous allez finir par croire que vous méritez. Parce que votre problème, c'est qu'on vous a tellement descendu. Vous avez été dans des relations où on vous a dénigré. On vous a fait croire que vous ne méritez pas d'acheter quelque chose pour vous-même. Que vous ne méritez pas de signer aussi un chèque de 5 millions. Que ça porte ton nom, que c'est toi qui signe. Je m'appelle quand elle dépassait le plafond de 1 million. Bon, mon argent n'atteignait jamais un million. C'est ce qu'on s'est mis le blocage sur mon. Maman, je pouvais avoir en un mois, je pouvais toucher 200 000, 200 000, 200 000, 200 000. En petit, petit, petit, petit morceau. Mais pourquoi je vois un million en un bout dans ma main comme ça là C'était dur. J'ai passé le seul là. Après, j'ai passé le seul, le 2 millions. Après, comme ça, vu que ça. Ben, chaque semaine, ça augmentait, ça manque. Papa, papa, je dis que. Hé, eh, hé. Eh. Donc, quand la malédiction là quitte comme ça, c'est fini. Donc, c'est donc, fini. Je me rappelle en janvier 2021, je profite encore de 2022, comme il y a encore quelques jours, donc janvier de l'année passée, j'avais une dette de 150 000 à quelqu'un. Je lui ai demandé qu'il me permet de payer en 5 mois. Vous imaginez à quel décret j'étais. Quand il sortait 30 000 le mois dans mes finances pour donner comme ça là, je suis comme ça là. Février, je paie ma dîme. Tout a La dîme, oh la dîme. La dîme. La dîme, tu es qui La dîme, qui es-tu tu es Où tu es caché là-bas derrière la porte La dîme, viens. Sors. Pourquoi la dîme là Eh, Pour Pourquoi La dîme, oh. Oh ha. Oh yo, la dîme. Ah. <rire> non, je suis folle ce soir. <rire> oh my god, je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh my god Je ne sais pas ce qui m'arrive Soyez où fait mon témoignage Janvier j'étais à 200 000 francs Février 200 000 La différence c'est que janvier, Les 200 000 de janvier c'était les dons Les 200 000 de février c'était plus euh, Mon business Donc le coaching que je faisais Mars je suis dans les 400 000 euh, Plus de la moitié c'est toujours mon travail Donc je travaillais Fin mars, j'ai décidé d'imprimer encore mes, mes livres. Mes livres que je vends pour les enfants, là. Comment découvrir le potentiel de son enfant. À avril et mai, je fais des ventes de 1 600 000. En avril, 2 millions. En mai. Alors qu'en janvier, je suis à 200 000 francs. Français, on ne déclare pas qu'on paye sa dîme. On paye seulement sa dîme. Tu as compris On n'appelle pas dîme. On paye dîme. Oyoua, t'as rien, non? Laisse madame dîme. Paye la seulement. Je reste, je vais même pas expliquer aujourd'hui. Si quelqu'un ne connaît pas la dîme, qui laisse. La dîme, sans aller te voir, non? Tu es caché là-bas, pourquoi? La dîme. Attendez, la dîme arrive. Elle. Allez sur mon TikTok, j'ai une vidéo où j'explique ça. Quand tu passes sur Google, tu écris la dîme, tu vas voir. La dîme, elle est connue, hein. La dîme est populaire, c'est une fille qui est populaire. Oui. Hein. <rire> Madame la dîme, non. elle fait quand les gens se plaignent que, oh, mes choses ne marchent pas. Oh, le commerce a chuté. Tu ne parles pas parce que tu connais que si tu parles, tu ne vas pas mentir. Et la personne va dire que tu te moques d'elle. Tu vas dire que moi, mes choses marchent toujours bien depuis. Vraiment. Elle dit que ah, les choses sont déjà finies. L'argent est déjà fini dans ce pays. Le commerce ne donne plus dans ce pays. Elle parle, elle parle, tu l'as, on s'en Tu ne parles pas. Elle dit n'importe quoi, tu l'as. Après, elle dit que non, c'est vrai, non, c'est vrai, non. Tu la regardes comme ça. là. Parce que pour toi, everything has been good. Pendant que les gens chutent, toi tu montes. Écoutez, il y a pas une machine qui aspire l'argent d'un pays. Hein. Et même si ça finit dans ton pays, tu appelles ça de ça vient. C'est pour ça qu'elle fait souvent. J'ai dit, l'argent vient de m'beng, vient de partout dans le monde. L'argent fait que ça court, ça vient de à ma porte. La jibe, la jibe, la dimme, mademoiselle, so et on s'en so a. <rire> oh my God, on écrit le badjou là. Et mademoiselle, so oh, bon piau, <rire> si quelqu'un n'est pas badjouné dans le dans il va se sentir négligé. Dit que la fille se l'a néglige. <rire> tu dois juste croire que dans le doigt là. Pendant que les gens se plaignent, toi tes choses avancent. Isaac a prospéré pendant la famine. C'est pour ça que tu dois savoir où Dieu veut que tu sois. Quand moi je suis quitté de l'Europe pour venir en Afrique, j'ai dû me connecter avec l'esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Guide-moi, Seigneur. Je dois aller où? Il va en Afrique. Trois semaines plus tard, deux semaines et demie plus tard, je suis en Afrique. Dès que tu trouves la localisation géographique de ta chose, de là où tu dois être, tout le reste, est, hein, ça vient, ça vient. Ça vient. Il y en a parmi vous, vous vous battez, vous souffrez dans le pays où vous êtes. Quelque chose te dit que rentre. L'histoire d'Isaac... Attendez, je vais allumer le téléphone ici. Je crois que j'ai laissé ma Bible de l'autre côté. Isaac, dans Genèse, chapitre 26. Isaac est dans un pays où il y a la famine. On vient lui dire que... gars Isaac, il faut qu'on move. Il n'y a plus de dos ici. Isaac dit que... Vous savez quoi? Je, je ne... Je Ne fonctionne pas comme tout le monde, je fonctionne avec le Seigneur. Attendez, pas d'abord demander. On croit que vous allez seul à consulter là. Isaac savent pas consulté. On va aller ensemble. Moi, vous savez que je n'invente pas mal les choses. J'aime la Bible parce qu'il y a mes frères dedans. Ils ont fait pour eux, mais moi, fait pour moi. Je vais apparaître dans la Bible bientôt. Bible version 2025. Ok, donc, on va prendre Genèse 26. Right, on commence la lecture. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Chaque enfant de Dieu a eu, a eu son, son expérience personnelle avec Dieu. Vous êtes entrain, je vous enseigne comment apprendre à écouter la voix de Dieu pour vous-même. La foi de ta mère ne te portera pas. La foi de ta femme et de ton mari ne te porteront pas. Donc, et Isaac alla vers Abimelech, le roi des Philistins, à Gérard. L'éternel lui apparut et dit Ne descends pas en Égypte. Oyoua, je suis au gars. Ok. Les gens qui écrivent le Badjoun écrivaient ça c'est pour le bateau Ne descends pas en Égypte. Descends dans le pays. Demeure dans le pays que je te dirai. Verset 3, Genèse 26. Séjourne dans ce pays-ci. Et il lui dit Oh, God, this is good. This is sweet. Oh, my God. Ça c'est très important. Je serai avec toi. Reste là où Dieu est. Ne reste pas là où il y a les papiers. Vous avez suivi ce qu'il dit. Cherche là où Dieu est avec toi. Pas là où on te dit qu'il y a l'Ongunda. Voilà votre problème. Et c'est que ça va énerver les gens qui attendent qu'on réponde à l'Ongunda là moi, j'attends, j'attends, gouda. j'attends, j'attends, ça fait 4 ans que tu attends, non? Attends toujours. J'ai dit seulement ce que j'ai dit, au n'ai rien contre vous. Les goudins là, attendez vos goudins. Bon, continuons. Je serai avec toi et je te bénirai. Ça, c'est les mêmes promesses qu'il a données à Abraham. Quand Abraham commençait son film avec Dieu. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Il continue encore ses promesses. Je multiplierai ta postérité, Jocelyne. C'est comme ça que Dieu me parle. Il me parle comme des blagues comme ça. Demain, quand je vois un nouveau truc qui sort dans ma vie, hey, il dit que, il m'avait dit ça. La semaine que je suis passée, il m'a dit ça. Oui, il m'avait dit l'autre là. Et c'est ça, et c'est ça. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça ressemble beaucoup à la promesse qu'il a faite à Abraham dans Genèse 12. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Et qu'il a observé mes ordres. Mes commandements, mes statuts et mes lois. Dieu aime ça. Je crois qu'hier je vous ai parlé de ça. Je voulais parler parlé de, du focus. Ne pas regarder à gauche, ne pas regarder à droite. Et Isaac resta à Guérard. Verset 6. J'aime la pâte ici. Oh my God Genèse 26, verset 6. Et Jocelyne resta en Afrique. C'est là. On doit, on doit faire une pause de, de, de, de, de 20 secondes. Vraiment. Congratulations, you have seen the glory of God. Congratulations, he has done it for you. And you will come back with a new song to sing, my God is good. Oh, congratulations. Je sens tellement l'esprit en moi que si il touche quelqu'un, même mes paroles, si je sens que ça, vous sentez ça en vous. Je sens trop de puissance en moi ce soir. Sing the Lord has is good Congratulations Congratulations You have seen the glory of God Félicitations Tu as vu la gloire de Dieu oh, oh. Il l'a fait pour toi Maintenant tu vas revenir avec un chant et tu vas dire que notre Dieu est bon. Pour payer ta dîme du Gabon, il euh, y a le numéro sur la page. C'est le 0741 074 18 0080. Et le nom c'est Joseline. Et je bénis ta dîme, Félicia. Et toute autre personne. Il y a Paypal. Tous les détails sont sur la page. En haut de la page. Je ne vous écrirai pas il y a des scammers qui écrivent aux gens. Moi, je ne vous contacterai pas. Vous avez suivi Si tu m'écoutes, ça te parle, tu veux payer ta dîme, tu payes. Tu ne veux pas payer, ne paye pas. Ok Voilà. All right. Congratulations. He has done it for you. And you will come back with a new song to sing my God is good. Old. Congratulations. Le song s'appelle Congratulations. C'est Ada qui chante donc ADA -A, espace. Dès que tu écris C, ça va sortir. Congratulations. Voilà. Donc, on disait Isaac euh, Genèse 26. Et Jocelyne resta, et Jocelyne resta dans le pays que Dieu lui a dit non. Mm -hmm. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient, oh, ah c'est ma sœur, nanana. Ok, comme son séjour se provoque, nanana. Bon, il y a eu, quand il est resté là-bas, je veux qu'on parte au verset 12. Là, c'est les problèmes personnels d'Isaac. Verset 12. Isaac se met dans ce pays. Donc, Jocelyne se met dans ce pays elle a investi son temps, son argent ses prières, elle a espéré elle a établi un business, elle vendait des choses aux gens pardon et elle recueillit cette année le centuple oh my god I feel like shouting I don't know, I feel like je sens que ça c'est 2023 parce que ça c'est passé en 2022 dans ma vie je sens que 2023, ce sera encore... Waouh Écoutez ceci. Jocelyne resta... Bon, mettez votre nom, hein. Bon, voilà. Jocelyne... Je ne sais pas de quelle son tu parles, je ne sais pas. Ce matin, la chanson que j'ai mis c'était ma chanson. Je ne l'ai pas encore publiée, ok Ma chanson est encore privée. Je ne l'ai pas mis sur les réseaux sociaux encore. Ouais, bon, je ne sais pas encore sur les réseaux sociaux. Ok. Bon. Écoutez bien ça. Jocelyne sema dans ce pays et elle recueillit cette année le centuple car l'Éternel l'a béni. Car l'Éternel l'a béni. Si tu es payé par semaine, paye ta dîme par semaine. Si tu dans ton business, tu touches l'argent chaque jour. Mets un peu d'argent chaque jour de côté. Et après, tu peux payer par semaine. ou paye, Tu peux payer même par jour. Si ce n'est pas fatigant pour toi. Et cette femme... Oh, vous devez... Imprimez-moi ça, vous mettez sur votre mur quelque part. Et cette femme devint riche... Oh, j'aime ce mot. Oh my God. Dites encore. Et cette femme devint riche. Oh my God, this is so good. Oh my God. Non, la conférence demain, je vais devenir folle devant vous. <rire> ok, seriously. Et cette femme devint riche. Ce n'est pas fini. Hein? Quand tu deviens riche, ce n'est pas fini. Oh my God, j'ai envie de pleurer. Je sens vraiment que ça, c'est ma parole. I just feel like this is for me je sens que c'est pour moi merci Dieu parce que tu as continué à me blesser merci Dieu parce que tu as continué à confirmer ta parole dans ma vie merci beaucoup Merci. je reçois cette parole oh Lord je reçois cette parole dans le nom de Jésus vous devez connaître quand votre parole vient quand ça vient ça te touche tu sens que ton corps est en train de, ton ADN est en train de se métamorphoser je sens que ton ADN se métamorphose comme ça là. La parole transforme. Mmh. Mmh. Ça fait que tous les mauvais, tous les mauvais esprits du pays là, ils sentent que la vie, là a changé. Ils sont là. Oui. Tous les gambiards, les sorciers qui te guettaient là, dans la nuit, ils ne passent plus chez toi. Donc, oh my god. Franchement, je ne sais pas si vous sentez ce que je sens. Oh my God, il y a une onction ce soir. Oh my God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you for the money that is flowing tonight. Merci pour l'argent qui est en train de couler ce soir, Seigneur. Merci pour les nouvelles dimensions financières. Merci pour les nouveaux business qui vont créer à partir du 1er janvier 2022. Merci pour les nouvelles entreprises qui seront enregistrées à partir du 1er janvier 2022. Merci pour les business qui seront ouverts à partir du 1er janvier 2023, pardon, 2023, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Merci. Merci pour les nouveaux territoires qui vont conquérir en 2023, Seigneur. Hmm. La parole si est sucrée, c'est comme le miel dans ma bouche. Et cette femme devint riche. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Quand tu deviens riche, ce n'est pas tout. Et elle, alla, s'enrichissant de plus en plus. Oh my god, mes voisins vont dire que je Oh my god, oh my God. Oh my god. Ouh! Merci, Jésus. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il y a les dimensions financières, qu'avant, il y a les chiffres qu'avant, quand vous entendiez ça, vous faisait peur. Maintenant, ce sera une conversation courante avec votre banquier. Le banquier a dit Oui, madame, vous voulez qu'on transfère 70 000 euros Oui, 100 000 euros ?»« Ok, d'accord, madame, le transfert sera fait. »« Oui, madame, les 500 000 euros vont arriver dans votre compte. »« Vous voulez qu'on mette sur quelle carte ?»« La gold ou la platinum, madame ?»« Congratulations !» Oh my god. Généralement, je ne ressens pas mes paroles devant les gens hein, parce que, like, it's kind of private, you know? But this time, I feel like I'm not the one, the only one. Je sens que je ne suis pas la seule. Cette femme devint riche et elle alla s'enrichissant de, de plus en plus, écrivait de plus en plus, écrivait de plus en plus, écrivait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. De plus en plus. à pourquoi tu finis vite comme ça là non? Et que, quand tu dis ok j'ai reçu ton argent que tu as envoyé. Je bénis cette dîme que tu viens de payer. Je déclare que tout ce dont tu as été délivré est confirmé au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun démon qui est sorti de ton corps ne reviendra plus jamais au nom de Jésus. Que cet acte d'obéissance te délivre de la pauvreté familiale. Je crois que dans votre famille il y a un plafond financier. Donc tu viens d'être délivré de ce plafond financier au nom de Jésus. Écoutez, il y a des choses qu'en 2023, là, si on te convainc encore de faire, ma chérie, laisse tomber. Beta, tu laisses. Tu as compris? Laisse. Va rester sur tes 1 500 pounds de salaire. Va toucher tes 1 500 pounds, tu laisses les gens tranquilles. Ce n'est pas pour tout le monde. Hmm? It's not for everybody. Just go and get your 1 500 pounds. You leave people in the 150,000 pounds. Yes. Elle a là. Donc, ça veut dire que tu marches, tu fais que t'enrichir. Elle a là. Elle ne restait pas sur place. Elle ne s'asseyait pas. S'enrichissant de plus en plus. Donc, je vois quelqu'un que tu es en train de marcher, on ajoute tout ton corps. On ajoute tout ton corps. Tu marches, on lance l'argent sur ton dos, pap. Tu marches, on lance l'argent dans ton sac, pap. Tu marches, on lance sur ta tête le diamant, pap. Tu... Et qui est J'aime visualiser la Bible. Hein? J'aime visualiser la Bible. La Bible, dans la chanson que j'ai chantée, j'ai dit The Bible is not just a book. It's power waiting to be activated. La Bible, ce n'est pas seulement un, un, un livre. C'est le pouvoir qui attend qu'on l'active. Le jour-là, j'ai écrit la chanson, c'est en décembre 2021. Decembre 2022, quand je chante ça, je sens comment les paroles prennent vie dans moi. Et j'ai dit dans ces chansons que tu seras le premier milliardaire de ta famille. You will rise to be the first billionaire of your family. Je vais encore vous mettre la chanson, vous allez écouter. Vous voyez que je suis inversé, non quand il lit la Bible, je mange la Bible. Je ne suis pas pressé. Elle alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'elle devint fort riche. Extrêmement riche. On va regarder dans ton pays, dans ton continent. Dans le monde entier. L'autre jour, je regardais le classement des hommes les plus riches du monde. Et quand je regardais, Dieu commençait à me parler. Mais dit regarde, regarde les sommes. Tu as vu? Je dis oui. Il dit que ça, c'est rien, c'est rien. Apprenez à converser avec Dieu. Donc, tu es seul dans ta chambre comme ça, là. Dieu te parle. Tu reçois. Dieu a parlé à Abraham comment? Pourquoi Abraham était à l'église, on faisait le service, on chantait, on dansait, on priait en langue. Après, Dieu a prophétisé sur Abraham. Non. Abraham était dans sa chambre. Ou bien, il était dehors quelque part. En tout cas, il était seul avec Dieu. Dieu a commencé à parler. Il a dit que... Il a saisi. Il dit, ah! This is for me. That is my word. I grab that word in the name of Bon, il n'y avait pas encore Jésus le temps là. In the name of God? I don't know. I'm just guessing, ok? Oui, je devine seulement. Oh, bon, les francophones, vous allez apprendre l'anglais avec moi. On continue la lecture. Il y avait des troupeaux. J'aime bien quand on décrit la richesse de quelqu'un. Abraham faisait dans tout. Isaac faisait dans tout. Vous que vous êtes dans un business, vous êtes... Gn gni, il n'y veut pas faire plusieurs business. Gn gni, il n'y veut pas m'envoyer. Gn Venez voir l'agent de, de, de, de Isaac est là. Il avait les troupeaux de menus bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Les Philistins, les déceptiques qu'on l'enviait. Après, le chef des de, de, de déceptiques qu'on vient dit que, pardon, quitte notre pays, tu es trop puissant. Les gens vont venir vous chasser. On va écrire la lettre, on m'a dit, madame, votre compte est trop pâté. On avait fermé les puits de son père. Il est venu, il a creusé de nouveaux puits. Verset 18. Il avait déjà l'argent, maintenant il se lance dans, la, dans le creusage des puits. Il creuse seulement que les puits. Il creuse seulement. Il creuse seulement. Il commence à creuser. La Bible donc tous les versets qui se suivent seulement creusent. Il creuse. Après, il bâtit un hôtel, verset 25. Et après, il creuse encore un puits. Ah, je suis rassasié de la parole. Hum hum. Amen. Je le donne-moi tout, tu mets sur ta langue avant de partir. On ça, tout ce que tu vas dire, va te donner. Il y a les adeptes du Donne-moi-tout ici, là. les amis tu Donne-moi-tout, levez la main. Donne-moi tout, donne-moi tout. J'ai une, une de mes filles là, elle ne juge que pas Donne-moi-tout. Elle dit que jamais ça, mon Donne-moi-tout. Il y a l'autre qui appelle ça DMT. Elle dit que vraiment les filles là, vous êtes terribles. Chaque jour, que je mets sur la langue, elle parle. Comment il va vous laisser? Il ne va pas te continuer à parler de mon argent et à manger mon argent. God is gonna make a way for you. J'ai envie d'écouter ma musique, c'est bizarre quand même. Ça chante dans ma tête. Donc on doit mettre ça pour écouter. Ok? On écoute une dernière fois pour la route avant de partir. Ok, silence. On écrit maintenant. On écoute. Doesn't matter how many times you've been down, doesn't matter the pain you've been through. God is gonna make a way for you. He's not a man that he shall lie. King, you, you have, have to, to put it. your own crown, cause, cause Jesus paid the price, Now and he, he gave you the power. power. Take dominion over all the powers of darkness. Watch every day and declare what you expect from your day, and move by faith and not by sight. Cause your royalty. Jésus est entré dans ma like vie comme un ninja, alors que j'étais sans papier et sans argent, cherchant le réconfort partout ailleurs sauf à l'intérieur de moi. Il m'a trouvé dans un foyer en tant que femme battue, et il m'a dit, tu peux. Avert moi car je te fortifie Philippiens 4 verset 13 Tu es ma fille car tu es guidée par l'esprit de Dieu Romains 8 verset 14 Jocelyn tu dois marcher par la foi et non parce ce que tu vois 2 Corinthiens 5 verset 14 Doesn't matter how many times you've been down Doesn't matter the pain you've been through God is gonna make a way for you He's not a man. He shall lie. Doesn't matter how many times you've been down, doesn't matter the pain you've been through. God is gonna make a way for you. He's he not a man, but he shall lie. Queen, you can't believe what they say. You're worth more than your mistakes. Pick up yourself and stand straight. You've been too far to go back. Set up your plans and focus. The Lord is watching over you. They will see you rise to be the first billionaire of your family. Whatever you believe will surely come to pass because you're one with God. Ooh, voilà la partie dont je vous parlais. Je disais ceci. Que tu vas t'élever et tu vas devenir le premier milliardaire de ta famille. Que tout ce que tu crois va s'accomplir. Oh my God god this is my word today the bible you see is not just a book it's power waiting to be activated you don't just read it casually you become one with the one The power that raised Jesus from the dead is waiting inside of you. You have to read and agree, and you will see your transformation today. The prophecy is being fulfilled right now. Joel chapter 2 verse 28. Today the Lord is spreading his spirit upon all flesh. Sons and daughters are prophesying. All are dreaming, young men are seeing visions, whatever God has put in your heart, it's, it's time, time to move, to move and, and accomplish, accomplish it today. Luc chapter 4, verse 18, l'Esprit de Dieu est sur moi, Jocelyne, il m'a roi pour proclamer la bonne nouvelle, Sort de ta pauvre roi, il m'a envoyé pour proclamer la liberté, ô prisonnier, sort de ta prison, reine, car tu peux tout à Doesn't matter how many times you've been down, doesn't matter the pain you've been through,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 deuxième chanson ce n'est pas tant que je vous la fasse écouter parce que le fichier n'arrive pas à être lu sur ce téléphone donc je sens qu'il faut que je vous prépare je crois que demain demain le premier je vais non après demain le premier je vais vous faire écouter la nouvelle chanson l'autre là c'est la bombe franchement les deux chansons un soir je suis resté comme ça j'étais dans une période où je, je devais prendre des décisions très importantes et là je reste le seigneur me dit va écouter tes chansons il dit mais il va écouter tes chansons je pars, je mets la chanson, j'écoute. Ça me parle. Je dis what? Wow. C'est quand carrément comme des prophéties, c'est comme je prophétisais. Et je me fortifie en même temps. Doesn't matter how many times you've been down. Peu importe le nombre de fois où tu es tombé. the pain you've been through. Peu importe la quantité de douleur que tu as traversée. God is gonna make a way for you. Dieu va créer un chemin pour toi. He's not a man that he lie. Il n'est pas un homme. Il ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il faut que tu commences à te comprendre. Que Dieu n'a ne... Dieu pas besoin de t'impressionner. Quand Dieu te donne une parole, ça résonne avec ton cœur. C'est pour toi seul. C'est pourquoi tu prends la parole, là, tu marches avec. On te demande que tu pars où. Dieu m'a dit que je serai milliardaire. C'est quoi votre problème? Tu continues ta route. This is it. That's how it is. Et au début de la chanson, je dis... Tu dois mettre ta propre couronne parce que Jésus a déjà payé le prix. Now he gave you the power to build Il t'a donné le pouvoir de construire ta propre tour. To take dominion over all the powers of darkness, Pour prendre autorité sur tous les pouvoirs de ténèbres. and Lave-toi chaque jour et tu déclares. What you expect from your day. Ce que tu attends de ta journée. And move by faith and not by sight. Et bouge par la foi et non par ce que tu vois. Cause your royalty. Parce que tu es une royauté. Et dans le deuxième par la deuxième partie, c'est en anglais à nouveau, je dis queens. C'est-à-dire, j'ai mélangé roi et reine. Queen and kings. Ça fait Queens. You can't believe what they say. Tu ne peux pas croire en ce qu'ils te disent. You want more than your mistakes. Tu vaut mieux que tes erreurs. Pick up yourself and move forward. Ramasse-toi, ramasse-toi, ramasse-toi, lève-toi, avance. Et après je dis, rise to be the first billionaire of your family. Tu vas t'élever, tu vas devenir le premier milliardaire de ta famille. Écoutez, hein? moi-même c'est je suis une visionnaire, je suis un prophète. Dieu, pourquoi tu m'as créé comme ça? Pourquoi? Why? Why did tu m'as créé comme ça? Hein, God. Mais je sais qu'il m'a envoyé pour vous, vraiment. Dieu ne m'a pas envoyé seulement pour moi, je ne suis pas là seulement pour moi. Dans la deuxième chanson que je vais vous faire écouter après demain soir, je parle euh, euh, du fait que je suis allé de maison en maison, je traînais mon enfant, je travaillais avec elle. Euh, the I grew up. Ils m'ont enterré mais j'ai grandi. Ils m'ont enterré et quelqu'un m'avait enterré dans la terre j'ai poussé. Amen, oak tree and cover the world. Je suis devenu un chêne et je couvre le monde. Laissez seulement. Laissez seulement. Vous allez apprendre l'anglais dans ma chanson, -là, en tout cas. I'm an oak tree and cover the world. They bury me, but I grew up. Et quand j'entre en studio, généralement, au début, je ne sais même pas ce qu'il je avait dit. Je commence comme ça, les paroles commencent à venir, ça vient. Après, je mets, je dis OK, ça vient. Je me dis, quand je rentre, je veux toujours les paroles que je dis. Je veux que mes chansons soient les chansons de Bentley, de Lamborghini. <rire> c'est pour ça que je fais du rap généralement. Je ne sais pas pourquoi, mais je j'aime faire du rap. Parce que quand tu es dans la grosse voiture, c'est le rap qui donne. Ça fait boum, boum, boum, oui. Mm -hmm. Ceux qui me connaissent, connaissent. Vous savez, vous me connaissez. J'ai encore des j'ai des faux désirs cachés. Peut-être que vous, peut vous me connaissez, vous croyez que je suis très calme. Mais non, je ne suis pas calme. On va déranger le monde. We're going to disrupt people. We're going to disrupt people. Vous, on va déranger le, les gens. Comment on dit que tu as appuyé sur déranger. On dit, mais la, la femme de 40 ans, là, elle veut montrer que quoi C'est à 40 ans que ta puberté commence Oui. C'est à 40 ans qu'elle veut voyager. Tous les semaines, tu es dans un nouveau pays. Ah, elle veut nous montrer que quoi Ne vous dérangez pas. C'est ma puberté, laissez-moi. Puberté. Hum mm -hmm. Il est I'm an tree. I cover the world. Après, je, I got to release all of my gifts. Je dois, relâcher tous mes, tous mes dons, tous mes talents. Parce que l'esprit de Dieu est sur moi. Spirit of the Lord is upon me. Il y a les choses de vous que vous devez déclarer au monde. Quand vous déclarez qui vous êtes, vous parlez d'abord à vos décepticons, vous parlez aux ténèbres et vous parlez à la lumière Où elle sait qui elle est, oh my god she knows who she is why comment, on avait caché à la fille si qui elle est non, on a fait que sa mère meurt vite non, on a tué sa mère vite pour que sa mère ne lui dise pas comment est-ce qu'elle a fait pour savoir how on a la cachée là-bas, on a fait qu'elle n'ait pas les papiers comme ça, elle va pas savoir qui elle est on a fait qu'elle grandisse dans la pauvreté pour ne pas savoir qui elle est. Comment elle a fait pour savoir qui a, qui, qui a fuité l'information? Oh. Oh my God. They don't know. They don't know. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Cette parole, je dis que « They me, but I grew up. » C'est là où on t'a enterré que tu as grandi. C'est là où on te met on t'a Oh, Jocelyne est fini, Jocelyne est fini. <rire> Jocelyne est fini. Pff. Mais ça fait, ça fait trois ans qu'on n'a pas de ces nouvelles. Ça fait six mois qu'on ne voit plus. Oh. J'étais en train de germiner. Germination. jamais. En anglais, je ne sais pas comment dire en français. C'est jamais. Si j'ai aimé, c'est bien. Ok, envoie les têtes de mort, là. Envoie encore. J'aime beaucoup les têtes de mort. Parce que je travaille avec les morts. Vas-y encore. Envoie encore les têtes de mort, s'il te plaît. C'est sûrement une femme qui est très jalouse, très aigrie et très pauvre. Envoie encore les têtes de mort, je t'en prie. J'aime beaucoup les têtes de mort. Parce que, bah, de toutes les façons, on va tous mourir. <rire> on va tous mourir. <rire> oh my God. Qu'est-ce qui peut bien m'énerver. Ok. On t'enterre, on t'oublie. On revient quelques années après, on voit un arbre là où on t'avait enterré. dis madame, ce n'est pas la fille de la couturière là. Sa mère était couturière, non? C'est comme ça qu'ils ont dit avec Jésus. Ce n'est pas le fils du charpentier là. Le menuisier qui est au quartier es là. Mais sa mère avait la vente ici là. La vente a emporté ici là, non? Comment ça se fait qu'aujourd'hui... Oh... Ils ont cru qu'ils avaient fini avec vous. Quand ils ont tué ta mère, ils ont tué ton père. Hein? Ils t'ont jeté en bas, dans un trou. Tu as passé 12 ans. Tu n'avais pas les papiers. Hum, tu ne te rappelles pas. Tu as oublié ta souffrance. Tu es devenu riche, tu as oublié la souffrance que tu as, as vécue. Je suis là pour vous annoncer parce que quand vous sortez, hein, Dieu ne veut pas seulement que tu survives. Tu vas faire comme Isaac. Tu vas devenir riche. Tu vas continuer de t'enrichir. Tu vas devenir fort riche. Il y a les degrés de richesse. Extrêmement riche. On va commencer à compter tes bêtises bien. Bon, elle avait... Elle a bien biens dans ça. Elle a dans le Bitcoin. Elle a les terrains. Elle a les immeubles. Elle a les voitures. Elle a les, les restaurants. Ça arrive. 2023, vous allez vous choquer. Vos, vos, vos déceptiques vont avoir la crise cardiaque. C'est fois par jour. Five times a day. Yes. Je like oh, crise du matin, 8 heures. Oups, réanimez-la, réanimez-la. <rire> oh, quand tu connais qui tu es, c'est comme, comme Superman dans le film. Tu mets ta cape comme ça, là. Tu mets ton habit de Superman. You're just like, mm. j'ai ouvert un magasin, vous étiez en train de parler. 2023, je vais ouvrir dans trois autres villes. Vous n'avez encore rien vu? Vous me jalousez. Vous me détestez. Prenez le popcorn Vous vous asseyez. You're gonna choke five times a day. Tu vas t'étouffer cinq fois par jour avec ton popcorn. Elle est insolente. Ils ne peuvent rien te faire. Avant que tu ne te connaissais pas Tu ne connaissais pas Parce que la Bible a dit que Tant que le roi reste un bébé On ne peut pas lui donner le royaume Maintenant ils viennent même dans la nuit Tu les tapes Tu les fesses correctement Tu les gifles Tu coupes leur tête, tu les jettes Ils sautent ils arrivent et La fille est devenue forte Avant on la poursuivait non on la poursuivait, elle fuyait, non La reine Josina a travaillé dans votre esprit. Je vais formater vos esprits, là. Même dans le rêve, tu vas rester comme ça, tu vas les gifler gauche-droite, left-right-center. Tu te réveilles la nuit, comme ça. On dit sait quoi Je viens de taper deux femmes dans le rêve, comme ça. Moi, je de taper comme ça, là. Le lendemain, ta tante te bloque, elle ne t'appelle plus. Elle du groupe familial. <rire> Ruby, si tu veux te plaindre vraiment, je n'ai pas le temps de plaindre ce soir. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas rentrer dans vos dans vos tristesses. I just can't. Je ne suis pas dans le mood de tristesse. I just can't. Il n'y a pas d'espace dans mon esprit pour la tristesse ce soir. Ah, oui, suivi, non. Il n'y a pas d'espace. Merci, Gisèle. quand tu te réveilles oh, tout ce que tu vas recevoir commence dans le spirituel tu dois d'abord voir tu restes comme ça, tu vois dans ton esprit c'est comme ça que ça commence et quand tu vois, tu ne peux pas t'empêcher de parler mais elle se prend pour qui cette fille Oh, je ne me prends pour rien, je je suis juste moi. I'm just me, I'm me. Like, I'm just me. Je, je, I'm not stepping in on anybody anybody's shoes. I'm not stepping over. I'm just being me. J'ai juste découvert qui je suis. Maintenant, je n'accepte rien de moins que qui je suis. Allons, t'es bullshit. je prends plus des conneries. Une tante ne t'arrange pas, tu la mets à sa place. Elle vient dans la nuit, tu la tapes. Dans la journée, tu la tapes. On t'évite au mariage de décès, tu ne continues pas, pas Oh, viens faire acte de présence. Tu sais que tu es ma fille, non même la mariée ne veut pas que je vienne. Je ne vais pas faire quoi Je ne viens pas. Tu me comprends Dans la famille, on commence à parler de toi. Elle est devenue insolente. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Je vous connais maintenant. Maintenant, je vous connais. Je n'ai plus peur de vous. Une fille, je consulte une fille l'autre jour et me dit que, je, que la, la bêtise, on ne fait pas ça, on ne fait pas ce qu'elle va. Je vous dis qu'elle a fait là, on ne fait pas ça. Ouais, je sais, ma, ma tante m'a toujours bloquée. Je, je, je l'ai même appelée. Je suis allée la voir pour lui demander pardon. Que si je lui ai fait quelque chose de mal, qu'elle me pardonne. Je dis tu es bête. On ne fait pas ami ami avec le diable. Tu connais que quelqu'un t'a bloqué depuis ton enfance. Qu'elle a bloqué ta mère, gâté le mariage de ta mère gâte ta vie tu l'appelles tu vas la voir tu t'agenouilles, à genoux tu demandes pardon tu l'as fait quoi oh ma fille et devinez comment la mère a réagi oh ma fille tu as même dit que je ne fait rien de mal non et et eh. hé what you crazy crazy you are Milano bonsoir je ne sais pas là où m'a part de bouche s'y ça je me mets ce qui me disait de dire je dis ça on ne négocie pas avec le diable on deal avec le diable il y a voilà l'erreur voilà de boutoukou que tu as fait vous savez ce que c'est qu'un boutoukou pour les gabonais les gabonais connaissent même beaucoup de paroles des camerounais Peut-être les Béninois ne connaissent pas les Ivoiriens. Le Mboutoukou, c'est quelqu'un qui est bête. Tu es bête. Tu dis que toi, là, tu es mbutuku, ma bien chérie. Tu es Parce que dès que tu vas te tourner, tu vas partir. Elle dit, oh, comme elle vient devant moi, sa genouille comme ça, ça veut dire qu'elle ne se protège pas. Ça veut dire qu'elle ne fait rien. Le soir de ce jour, elle est encore chez son marabout pour renforcer comment c'est que quand tu vas te lever de chez elle tu ne vas rien faire puisque tu es venu devant elle t je m'excuse tata yeah. sais que tu es comme une mère pour moi tu es folle tu es folle il y a les tantes que à jamais et pour toujours elle ne sera ta mère accepte la réalité si ta mère est morte, ta mère est morte laisse-moi tout le reste là Je lui ai dit que dès que tu t'es tourné, là, ta tante, <rire> elle t'a touché. Tu négocies, je voulais m'excuser. On te dit là avec le démon. Et tes batailles sont à tous les niveaux verbal, spirituel, physique. Tu, tu, tu n'as pas parlé. Hein. Seulement ta présence, ça les dérange. Et comment tu arrives. Tu vois, depuis que tu fais tes lavages, là, non. Tu vois, depuis que tu fais tes lavages, tu vois comment tu brilles. Bonjour, Bobo de Honolulu. Tu vois comment tu brilles. Il y a quelque chose sur toi, il y a quelque chose sur ton visage. Il y a quelque chose. Quand on te voit, tu es free. Tu es free. Oui, tu es free. Tu es libre. Et tu t'assois comme ça là. Dès qu'elle te voit, elle est mal à l'aise. Elle fait nia, elle fait elle tourne comme ça là. Elle et et te quitte toujours comme ça là. La soeur de ta mère ou de ton père. La soeur, pas que c'est ta soeur. Tu ne te rien avec elle. Elle a changé de couches. Elle t'a fessé quand tu étais petite. Aujourd'hui, elle veut ton mal. Comme si tu étais sa co-épouse. Mais es au niveau des paroles. Tu es là à la réunion, familiale, Tu ne parles pas. Tu attends. Elle parle, elle parle. elle hein? parle. Je vais faire comme ça. Après, le président de la science te donne la parole. Ça la choque. Pourquoi on considère la petite fille ici Pourquoi vous lui donnez la parole? Ils ont votre macaboué. Voté à un. Je vous dis... Je vous dis que souvent on sait comment ça fait le direct, on me donne tous les. J'ai comme un flash. Toutes les intentions de vos de ces petits cons là On vient télécharger ça dans ma tête. J'ai fait que 10 semaines. je dis, je dis, je dis. Tu m'écoutes dans 6 mois. Tu dis, ah Oui. Tu dis quatre mots. Tu te tais. Quand tu parles comme ça, là, ça calme tout le monde. Et voit comment les gens sont contents. Ça les nerve. Ça les nerve. Pour rien, hein. mmh, Parfois, elle reste comme ça. Là, ma vie me plaît, moi. La nuit, tu rêves, tu la vois, elle vient dans tes rêves. Elle veut te donner la nourriture. Tu soulèves la celle-là, tu verses. Ça rénève. Elle vient comme si elle veut bagarrer avec toi. Tu la tapes. Tu la tapes. Oh, yeah, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Vous allez dire avec vos tantes, oh non non. Les tantes méchantes qui me regardent là, je vous salue. Si y a ma papa, amie, je vous salue. C'est à mes tantes, je vous salue. <rire> eh, laissez ma part comme ça. Moi, si là, moi, là, comme ça, là, je suis un cas. Je suis un cas. C'est ça, non? Tu t'habilles, ça Salinev, oui? Certains m'ont volé ta succession au village. La grand-mère ne leur a pas donné ça à toi qu'on est venu donner, toi, à la petite fille. Ah Elles ont tout manigancé pour prendre. Tout La grand-mère en mourant que dit que donner à telle personne. Tout le monde a entendu. On sait que c'est toi la préférée de la grand-mère. On porte on va donner à sa fille, à elle. Malheureusement pour elle, c'est toi qui t'occupes de tous les petits-fils de la famille. Même les arrière petits-fils. Tu es comme la grand-mère. C'est dans ton instinct, c'est dans toi. Quand tu parles, tes oncles t'écoutent, de temps en temps, tes oncles t'appellent, voilà, dis-moi un peu, tu penses quoi de ça? Quand l'oncle l'appelle, il dit, j'ai demandé à Jocelyne, Jocelyne a dit que Hein? Vous avez trop écouté la fille là ah, ah. Mais tata, je suis restée, on m'a appelé, non Est-ce que c'est moi qui les ai appelés Tata Tata Je n'ai pas appelé quelqu'un. On m'a appelé, on m'a demandé. Je suis là, je suis votre libératrice. Je vais vous libérer de vos... vous. Vous allez les connaître, ils vont vous connaître. Genre, Vous n'allez plus vous cacher. Vous arrivez quelque part, vous vous regardez, vous ne vous saluez même plus. Moi, je me casse même plus pour vous saluer les gens là. Eh, pardon. Ciao, au connard. Pardon. Vous avez méprisé longtemps. C'est vous qui n'avez pas compris. Maintenant, vous avez appris à être égoïste. On dit que tu es méprisante. C'est le meilleur compliment qu'on peut te faire, ma chérie. Le meilleur compliment qu'on puisse te faire. Égoïste, méprisante, narcissique. Chiche. Le mot chiche est... Le mot chiche là est sucré dans ma. Oui, j'aime ça jusqu'à. Elle est chiche. Oh my god. C'est comme si tu m'avais dit que je suis, je suis la femme la plus belle du monde. Tu m'as donné le trophée. Oh my God. I love that word. Oui. Mm -hmm. Elle est chiche. Ne vous dérangez pas. Chiche n'est pas loin de riche. <rire> chiche et riche, est riche. C'est pour rien que ça se ressemble. C'est pas pour rien. Je suis chiche et je suis riche. Hmm? I am chiche and I'm rich. riche. Donc, si tu vas rire jusqu'à ta part, va venir. <rire> quand vous arrangez vos pensées, peu importe le pays où vous êtes, peu importe l'argent que vous touchez actuellement, quand vous commencez à changer votre façon de penser, votre argent va augmenter. C'est une loi qui est irréfutable. Peu importe que tu aies les papiers, que tu n'aies pas, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois aux états unis écoute ma chérie commence à faire ça, tu vas voir, Là, ton agent va venir, ça va rester. Donc j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, je vous préviens encore qu'il y a des scammers qui se font passer pour moi, je ne vous écrirai jamais. Et je pense qu'on scamme les personnes qui ne me connaissent pas. Parce que si tu prenais le temps pour écouter mes vidéos, tu saurais que je pas le temps de t'écrire. Vraiment. Donc, euh, demain, on commence à 20h. Demain, à partir de 10h, vous venez vous payer 25 000. Vous avez compris, non? Payez-vous, payez ce soir. Vous avez ce soir pour payer. Et demain, les numéros sont sur la page. Que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun. Dès que vous payez, on vous met dans le groupe. Demain, vous allez recevoir le lien Zoom. Vous allez vous connecter. Et On va travailler. Bon, je vais vous donner le matériel que vous devez chercher demain. Je vais publier ça dans le groupe. Mmh. Et puis on entre dans la deuxième dimension de notre vie, dans la prochaine. Bienvenue dans votre nouvelle vie. Oui. Welcome into your new life. Your powerful life. Cathy et Foudou. Mon visage, es familier en Alsace. Oui, je vis dans beaucoup de pays en même temps. Actuellement, je suis au Gabon. Cette nuit, je serai au Canada. Mm -hmm. Je serai à Douala. Mm -hmm. Je serai même à Honolulu. Je vais pas là-bas souvent soigner les gens dans la nuit. Donc, peut-être que tu m'as vu là-bas. Tu as compris, Cathy? Donc, si tu m'as vu en route, salue-moi seulement. Tu as compris? Tu me vois dans ton rêve, salue-moi seulement. Ok?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 Bonne journée pour les États-Unis et les Canadiens. Dormez bien. On va se retrouver ce soir dans le rêve. On va faire la réunion ce soir dans le rêve. Il faut apporter la nourriture. Avec des gros baffles, on va danser dans le rêve. Bon, bye.